Le Seigneur, il nous a donné un cerveau et il nous a donné de l'intelligence. Tous, une mesure. Et l'Écriture nous dit que le peuple de Dieu lui-même périt faute de connaissances. Mais il périt faute d'utiliser ses connaissances. Parce que nous avons tous de la connaissance. Mais qu'en faisons-nous Et pour utiliser ses connaissances, il faut avoir de la persévérance et cette persévérance vient lorsque le désir est là lorsque on estime que ça en vaut la peine donc si vous êtes là j'ose croire que vous pensez que ça en vaut la peine est-ce que quelqu'un est là parce que ça en vaut la peine est-ce que quelqu'un va être assez égoïste pour dire Seigneur moi j'ai fait j'ai fait tant de temps de trajet et je partirai pas d'ici sans ma bénédiction Amen. Je ne suis pas venu en touriste. Si mon voisin est touriste, je vais le dépasser. Je n'ai pas un A sur ma voiture. Alors je répète, est-ce qu'il y a des artistes ici Est-ce qu'il y a des gens intéressés par l'expansion L'expansion du royaume de Dieu ne se fera que par l'expansion de ta propre vie. Dieu va prendre ce qui est à l'intérieur de toi et l'étendre. Et c'est ce qu'il y a dans ta vie qui va parler pour toi. C'est pourquoi le jour où les gens ne font qu'entendre ce qui sort de ta bouche et voient vraiment, constatent ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont se dire, mais c'est un hypocrite, un traître, un menteur. Voilà pourquoi nous devons toujours garder en tête que ce que nous sommes doit parler plus fort. Que ce que nous sommes... Que ce que nous disons Le prophétique, la créativité et l'onction d'expansion. Donc pour aborder ce thème, on doit avant toute chose comprendre le lien étroit entre ces trois éléments. L'artistique, le prophétique et l'onction d'expansion. Et pour ça, on a dans l'écriture un terme, utilisé une seule fois, qui est en hébreu le terme « mimshak, qui se trouve dans Ézéchiel 28, au verset 14. Est-ce que j'ai votre attention ?« oui. Seigneur, je prie et je lis toute puissance d'aveuglement spirituel, je piétine et j'écrase au non-puissant de Jésus-Christ. » tout endormissement, et tout ce qui est injecté par la chair, à travers la chair par l'ennemi, pour endormir ton peuple, et que quelqu'un parte d'ici en se disant, je ne me rappelle plus de quoi ça parlait, mais c'était bien. Seigneur, je ne veux pas de ces choses, sinon je pose le micro et je m'en vais. Alors Seigneur, tiens-nous en éveil spirituellement. La chair sert à peu de choses, mais notre esprit doit Absorber ce qui vient de toi et doit rejeter ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, c'est pas parce que je suis ouin que j'ai un micro que tout le monde doit boire mes paroles. Alors, Saint-Esprit, sois discernement en chacun et en chacune dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On est d'accord Donc, le terme Mimshak, qui se retrouve dans Ézéchiel 28, 14. Et vous lirez ça en français et vous ne trouverez pas ce terme. Parce que ce terme fait partie, et je vous en parle souvent, ceux qui sont dans l'église ou qui nous suivent, je parle souvent des pépites et des euh, pierres précieuses enfouies dans la parole qui ne se déverrouillent que par l'esprit du Seigneur. Ce sont ces perles devant lesquelles les religieux se trouve trop haut et élevé pour s'abaisser à creuser mais nous, nous vivons sous terre parce que sous terre se trouve la présence du ressuscité parce que sa mort parle toujours pour nous sa mort parle toujours pour nous sa mort parle toujours pour toi et si sa mort parle, à combien plus forte raison, la puissance qui l'a ramené d'entre les morts. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être réveillés, mais qui ont besoin de voir des promesses ressuscitées. Et je vous regarde, et je vois tout un tas de choses s'allumer au-dessus de vous, et je sens que Dieu veut ressusciter des promesses, veut ressusciter des appels. Peut-être que vous avez perdu des gens que Dieu ne ressuscitera pas, mais Dieu veut ressusciter ta vie parce que le son souffle est encore agissant dans tes poumons. » Ézéchiel 28 nous parle du chérubin Lucifer, qui est devenu Satan par sa chute. Et nous avons ici des éléments importants, dont en hébreu le terme « mimchak. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, escarboucles, émeraude et d'or. Si Dieu revêt un chérubin de toutes ces pierres précieuses, il a de quoi nous permettre de louer le stade Charléty. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Si vous regardez les numéros strong et l'hébreu, vous allez voir que le terme exact de chérubin protecteur signifie chérubin ouin, et que le terme ouin signifie également expansion. Donc l'hébreu connecte à cet endroit précis l'idée de l'expansion et l'idée de l'onction. Donc ce n'est pas tordre le texte, mais c'est découvrir la richesse de Dieu, de comprendre que le terme parle ici d'une onction qui a comme faculté particulière d'étendre. Et l'expansion va plus loin que simplement étendre quelque chose. L'expansion, c'est un mouvement qui ne s'arrête pas ça démarre et ça s'étend toujours plus. Et peut-être que ça bloque à certains endroits, mais dès que ça ne bloquera plus, c'est comme l'eau, ça s'infiltre partout. Ézéchiel 28, 14 nous révèle ce mystère au sujet de l'onction d'expansion. Est-ce que vous comprenez l'importance de creuser le texte et de prendre le temps pour lire la Bible pas juste lire pour lire en disant Seigneur regarde j'ai fait mon quota mais regarde Seigneur je me suis intéressé à toi je me suis dit qu'il y avait plus que ce sujet m'intéressait que il y avait un mystère derrière et c'est comme ça qu'on trouve ces pères donc en français on passe complètement à côté mais l'hébreu déverrouille ce mystère spirituel et le mot qui n'est pas utilisé ailleurs et ce terme unique qui signifie expansion va nous révéler plusieurs points. Parce que j'ai toujours votre attention. J'ai un taser dans la poche. Donc, si on regarde, il est question d'un chérubin. Les chérubins, ce n'est pas les bébés anges. Ça, c'est une contrefaçon complète. Le chérubin, c'est une classe très élevée d'anges. Ce sont ceux que l'on voit sculptés sur l'Arche de l'Alliance. Il y a deux chérubins, et ils ont des ailes. Et ils couvrent avec leurs ailes. Et leur regard se porte sur le, sur le propitiatoire, sur lequel le sang est versé. Donc, les chérubins sont en contact avec le sang, ils regardent si le sang coule sur le propitiatoire. Et ce sont eux qui protègent, et ils ont une double fonction protectrice, c'est qu'ils protègent le sang, que le sang, ils sont le rempart avant le rempart du sang. Mais plus que ça, ils sont le rempart de la gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu. chérubin ou un aux ailes déployées. C'est le terme, si on traduit, c'est le terme exact, un chérubin ou un aux ailes déployées. Ça veut dire que nous qui avons la grâce de marcher avec la personne du Saint-Esprit, nous ne sommes pas étrangers au terme de l'onction et aux spécificités de l'onction. N'est-ce pas Mais nous découvrons ici qu'il n'est pas sujet d'homme ou un, il est sujet d'un chérubin qui a été moi. Donc on découvre qu'ici, l'onction n'était pas pour les enfants des hommes, mais elle a été donnée à un ange, à un chérubin. Les chérubins, je le répète, sont une classe d'anges très élevés qui sont en lien direct avec la présence de Dieu. Ça va Donc cet ange, Lucifer, a été porteur de l'onction. Ensuite, on a l'image, deuxièmement, des ailes déployées qui couvrent parce que le chérubin n'a pas juste les ailes déployées, il est précisé qu'il couvre, il fait rempart, il fait écran, il fait barrière. Donc le chérubin Lucifer, on découvre qu'il avait la fonction de couvrir, de protéger, de cacher de ses ailes la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence. Vous chercherez à chaque fois qu'il est question de la gloire de Dieu, dans l'Écriture, la gloire de Dieu, c'est le synonyme de sa présence. Lorsque nous sentons la gloire de Dieu, on ne sent pas sa puissance, c'est sa présence qui vient nous écraser, nous envahir, nous, nous déborder. Vous connaissez ça Donc cet ange avait comme fonction d'être le, le cache-présence. Donc ce chérubin et les chérubins de, qui sont sculptés sont les anges ou la classe d'anges la plus proche de la présence de Dieu. Donc ils voient Dieu face à face. J'aborderai ces thèmes au mois de novembre il y a tellement de choses. Si on touche à ça, on touche, pour vous, pour vous, le, pour vous schématiser euh, l'histoire des thèmes, lorsqu'on touche à ce sujet, on touche forcément au monde spirituel, au prophétique, mais aussi à la délivrance. Parce que ce chérubin qui était chérubin au commencement est devenu l'adversaire. Et l'adversaire a essayé de coloniser l'humanité, pour renverser le royaume de Dieu. Donc forcément, on est à un carrefour ici. Vous me suivez toujours On va rester de ce côté du carrefour, et on va avancer un peu plus. Je veux rappeler que l'onction, ce n'est pas la présence de Dieu, mais la manifestation de la présence de Dieu. C'est ce qu'on voit de Dieu. C'est la manifestation de l'action de Dieu. C'est... La présence en action, c'est donc la puissance de Dieu. Mais la gloire, c'est le sacré, le saint de sa présence. Donc, le chérubin, c'est l'ange de la présence. Mais maintenant, je voudrais que vous soyez vraiment attentifs et que vous puissiez juste comprendre que le chérubin ou aux ailes déployées, les ailes déployées sont directement connectées à l'onction et donc au terme mimchak. Le chérubin qui est ou et dont les ailes sont déployées touche au fait que les ailes ne n'ont pas, pas simplement une fonction pour couvrir la présence, les ailes, ça fait quoi ça se déploie donc dans le déploiement des ailes le chérubin devait couvrir et protéger la gloire mais parce que d'un côté il, est, il a accès à la gloire de Dieu, de l'autre en déployant ses ailes, il l'étend en étendant ses ailes le chérubin répandait l'onction royale aux quatre coins du royaume de Dieu. Est-ce que ça, c'est clair Donc, la clé spirituelle, c'est que cette onction qui était donnée à Lucifer pour l'expansion aux quatre coins du royaume de Dieu, pour protéger et pour étendre, et... Ça veut dire qu'il avait tout, il avait reçu la capacité d'impacter l'ensemble du royaume de Dieu. Est-ce que ça c'est clair pour vous Est-ce que vous faites le lien entre son action d'hier, avant sa chute, et son action aujourd'hui Lorsqu'il vient dire à Jésus la terre et tous ses royaumes m'appartiennent. je les donne à qui je veux, prosterne-toi devant moi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça D'où a-t-il reçu ce pouvoir parce qu'en chutant, il a perdu son autorité, mais il n'a pas perdu sa puissance. Est-ce que vous comprenez un peu le monde Comment fonctionne le monde Le visible fonctionne sur des principes spirituels. Ok. Donc la mission de ce chérubin, c'était d'étendre la royauté divine dans tous les recoins des cieux. Que tous les anges, toutes les, tous les êtres spirituels, dans les cieux, puisse connaître, goûter, toucher à la royauté divine. Ça va Ok. Donc cette onction, maintenant qu'on a compris le lien entre le chérubin et l'onction, on va voir maintenant l'onction qui touche un domaine spécial de la fonction du chérubin. Parce que le chérubin, c'est est un être, il a une identité, mais il a aussi une fonction. Nous sommes des personnes et nous exerçons des fonctions. « La fonction du chérubin, c'était l'adoration. Tes tambourins et tes flûtes étaient prêts pour le jour où tu fus créé. » Ça veut dire que ce passage d'Ézéchiel 28 nous révèle que cet ange, premièrement, ce chérubin a été créé, et deuxièmement, qu'il a été créé avec des instruments, que Dieu l'avait euh, créé chérubin pour une fonction en lien avec l'adoration. L'adoration, ça veut dire qu'avant quoi que ce soit, dans la création des cieux et de la terre, et dans la création, le mystère de la création du monde angélique et du monde spirituel, des cieux des cieux, se trouve au cœur de ce royaume la créativité. Parce que Dieu est créatif. Si Dieu ne portait pas en lui la créativité, il n'y aurait, aurait pas eu de création nous n'existerions pas, on serait, une réplication d'un même modèle. Mais Dieu est tellement riche et tellement bon, il est amour et il est créativité, il est imagination. Et Dieu est seul capable, même lorsque des jumeaux naissent, de les rendre distincts l'un de l'autre. Est-ce que vous comprenez le type de créativité que nous portons en nous Pourquoi nous portons ça en nous Parce qu'il est écrit que Dieu a fait l'homme avec son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que la part, il est la source de la, créa... de la... De la créativité, il est la source de l'imagination, mais une part de lui coule dans tes veines. Une part de sa grâce coule dans tes veines. Une part de sa grâce touche ce qu'il a créé. Est-ce qu'il y a des artistes ici Ça y est, il se réveille maintenant, les artistes. Est-ce que vous êtes prêts à étendre votre définition Est-ce que vous êtes prêts que l'expansion touche votre définition du terme artiste Il y a des chirurgiens, ce sont des artistes. Il y a des chefs d'entreprise, ce sont des artistes. Il y a des financiers, ce sont des artistes. Parce que leurs outils, c'est les chiffres. Leurs outils, c'est un ordinateur. Leurs outils, c'est un bistouri. Est-ce que vous comprenez jusqu'où se répand la créativité de Dieu au sein de l'espèce humaine Donc cette onction, Mimshak, d'expansion, touche la fonction du chérubin, l'adoration, avec les flûtes, les tambourins, pour le jour où il fut créé. Et nous comprenons donc le deuxième lien direct entre l'onction d'expansion et l'adoration. Tout à l'heure, Raïssa a dansé. Tout à l'heure, le groupe de louanges a joué de leurs instruments chanté, Raïssa a dansé, vous êtes levés, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Est-ce que vous comprenez que l'adoration, doit sortir du carcan de ce qu'on appelle l'ouange avec un début, une fin un chant, des paroles et point final tu peux adorer le Seigneur en marchant dans le métro tu peux être un porteur du parfum de Christ lorsque tu es assis à ton travail tu peux adorer l'éternel parce que l'adoration c'est un parfum que tu portes en toi et qui s'exprime par le canal de la créativité, et ce canal de la créativité ne peut s'exprimer, ne peut passer, le courant ne peut passer, que si ton imagination est ouverte. Parce que si tu n'imagines rien, tu n'adores pas. Si tu n'imagines pas, tu ne crées pas. Si le canal de ton imagination est bouché, même si tu es capable de multiplier des choses, tu demeures stérile. Et le Seigneur m'a vraiment orienté, parce que je voulais vraiment aller dans une autre direction, sur ce même thème. Et le Seigneur m'a dit, tu dois commencer, parce que je vais toucher mon peuple dans son imagination. Amen Donc, il fera quoi Il va déboucher le puits de ton imagination aujourd'hui, pas demain. Tu es là parce qu'il le fera. Et si tu es là, même si tu ne veux pas, il le fera quand même. Tout dépend du degré jusqu'où tu vas lui permettre d'aller. La musique, le chant, les instruments, tout ça, c'est bien, mais le domaine est beaucoup plus vaste. Tous ces domaines sont connectés à l'onction d'expansion et au domaine artistique en général. Dans ces conférences, notre objectif, c'est pour ça que la salle est vraiment trop petite, c'est qu'on puisse, pendant que nous adorons le Seigneur, par des chants, par la louange, par la prédication, par la prière, puisse y avoir des gens qui dansent prophétiquement, des gens qui peignent prophétiquement, pas des trucs des gribouillis, mais, même, mais que ton gribouillis devienne de l'art prophétique. Parce que tu peux ne rien savoir faire, n'avoir aucun talent là-dedans. Si Dieu est dans l'affaire, ton trait va impacter la terre. Et si tu sais que quand tu touches à l'art, tu touches à l'onction d'expansion qui est résiduelle sur la terre, même pour les incroyants, et dont le diable se sert pour corrompre la planète entière, le cœur des jeunes. Est-ce que vous savez que Walt Disney était un franc-maçon Est-ce que vous imaginez le nombre d'artistes, le nombre de personnages influents qui ont collaboré avec Satan et qui ont utilisé l'onction d'expansion pour corrompre les mœurs et la racine de la pensée, de populations et de milliers et de millions Quand on voit quelqu'un qui sort de nulle part, qui chante un truc complètement nul, et qui une semaine après, ça partout, tu vas en vacances, tu t'enfermes dans une cave, tu entends encore le truc. Est-ce que vous croyez que c'est juste humain Non. Est-ce que vous pensez que c'est juste le mauvais goût commun Est-ce que vous croyez que le péché a juste déchiré le bon goût Des enfants, des hommes. Il y a un mystère spirituel derrière. Combien d'artistes ont pactisé avec le diable Combien meurent à un âge donné Combien font les mêmes signes, les mêmes rituels, les mêmes codes Parce que le diable tient ses sphères sous sa coupe. La sphère de l'artistique. Il faut qu'il y ait des artistes peintres chrétiens. Il faut qu'il y ait des architectes chrétiens. Il faut qu'il y ait des gens conscients de la géo... De la, je ne sais pas comment appeler ça. De, de, de l'architecture spirituelle. De où construire De comment construire Sur quelle ligne construire Parce que le diable sait faire. Et il a commencé depuis très longtemps. Depuis Babel, les choses ont commencé. Et nous devons réinvestir le champ de la terre. Parce que le but de l'art, c'est de se répandre. Dieu a permis à l'art d'exister, parce que l'art est un moyen créatif par lequel on peut exprimer les facettes innombrables du Seigneur. Est-ce que tu sais que tu as des trésors en toi Et que c'est resté enfoui parce que tu n'as jamais essayé de les faire sortir. Et que le diable a toujours su mettre à côté de toi quelqu'un quelqu pour te dire que ce que tu faisais n'en valait pas la peine. Que tu n'es pas assez doué parce que tu ne t'es pas formé. Parce que tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas fait cela. Donc tout ce que Dieu t'avait donné, tu l'as considéré comme nul et tu l'as laissé pourrir sous la terre. Et je répète encore, Dieu va déboucher ce puits, le puits de ton imagination. Et il y a des gens ici qui portent en eux des promesses qui doivent ressusciter. Genèse 4. Genèse 4. Genèse Je retrouve le verset qui nous parle des premiers hommes, des premiers hommes sur la terre. Vous savez que nous, dans ce monde, les gens qui ne croient pas en Dieu, pensent que les hommes primitifs étaient primitifs au départ, ils chassaient avec les dents, etc. etc. Mais la Bible nous dit autre chose. Elle nous dit que parmi les premiers hommes, dès le début, il y en a qui ont commencé à bâtir des villes. Ce n'est même pas la descendance de Seth, c'est la descendance de Caïn. La descendance de Caïn qui a été rejeté de devant Dieu. Lui, même lui le rejeté, l'assassin, le premier assassin de l'histoire, va porter en lui la créativité parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, tu peux en faire un outil contre Dieu lui-même. Dieu ne reprendra pas ce qu'il t'a donné. Dieu combattra contre toi, mais tu combattras contre lui avec les armes qu'il t'a données. Ça c'est vraiment un principe important à comprendre dans l'onction. Dans l'onction et dans les dons. Encore une fois, ce qui compte vraiment devant Dieu sur le poids, sur la balance spirituelle, ce n'est pas l'exercice de tes dons, c'est ta personnalité et ton caractère. Qui tu es, c'est ça qui sera pesé. Parce qu'au dernier jour, Dieu va reprendre ses dons, il va dire, mais ça c'est à moi, je ne vais pas te féliciter d'un truc que je t'ai donné. Je vais te féliciter de ce que tu en as fait. Là où tu as su les protéger, là où tu as su les répandre, et là où tu as su fermer ta bouche, et là où tu as su témoigner de la bonté. Parce que Jésus va dire, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on me reconnaîtra. Pas à la puissance, pas aux gens qui tombent, pas aux paroles prophétiques, mais à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à ça qu'on va me reconnaître, moi qui suis au milieu de vous. Si vous enlevez cet ingrédient, je disparais. Je vous laisse les dons. Je vous laisse tout ce que vous voulez. Vous pouvez éblouir le monde. Vous pouvez étendre, vous étendre partout. Être célèbre. Mais moi, je ne suis plus avec vous. Les mecs prient deux femmes. Donc, c'est un descendant. De le nom de l'une d'elles était Ada et le nom de l'autre, Silla. Ada, enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc les nomades, ceux qui voyagent. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Et le nom de son frère était Ada. Jubal ou Youbal et qu'est-ce qu'on apprend parmi les premiers hommes ils chassent plus avec les dents il y en a un qui voyage mais l'autre il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte ça veut dire que Dieu a déposé dans l'homme le besoin vital de créer le besoin l'artistique Devant Dieu est un besoin vital qu'il a incorporé dans l'être humain. Vous croyez que le diable crée quoi que ce soit Il utilise ce que Dieu a créé et il le tord. Et l'artistique fait partie de ses outils. Ce chérubin qui a chuté, qui est devenu Satan, a pris le domaine artistique et l'a emporté avec lui. Et il a une autorité sur le monde artistique parce qu'il a reçu cette onction et que Dieu ne lui a pas reprise. Voilà pourquoi il peut donner à qui il veut. Voilà pourquoi certains font des pactes et reçoivent une puissance d'expansion pour leurs arts aussi pourris soient-ils. Mais ce texte nous apprend autre chose. Ce texte nous apprend qu'on a besoin, plus que de nourriture physique, on a besoin de nourrir notre esprit. Et l'art répond. L'art est une nourriture. La créativité est une nourriture pour notre esprit. Vous connaissez les mandalas, là, les gens qui dessinent, qui colorisent. Pourquoi tu as besoin de colorier un mandala C'est quoi un mandala C'est un portail spirituel. Pourquoi tu vas aller chercher des trucs pareils Développe les dons que Dieu t'a donnés développe l'art que Dieu t'a donné, développe ta créativité et ton imagination, et colorie, mais colorie pour le Seigneur. Si je vous dis ça, c'est parce que colorier, ce n'est pas pour les enfants simplement, c'est parce que ça connecte à une fonction cognitive et spirituelle dont notre esprit a besoin. Ce n'est pas notre âme ou notre corps, ce n'est pas un truc de thérapie, c'est juste que notre esprit, l'esprit que Dieu a créé et qu'il a déposé dans notre corps, autour duquel il a formé un corps, et connecté une âme. Cet esprit est nourri. Et nous nous sentons mieux lorsque notre esprit se nourrit. Parce que si tu si arrêtes de manger et de boire, tes reins s'arrêtent. De la même manière, si ton esprit n'est plus nourri, il est mort. Et si tu es en Christ il ne peut plus mourir, mais tu demeures stérile. Est-ce que vous êtes prêt à quitter le monde merveilleux de la stérilité Amen. Amen. Je couperai la vidéo mais je voudrais vous, vraiment vous encourager. Si vous avez besoin de vous marier, si vous, avez, vous cherchez à avoir un enfant, le Seigneur nous a vraiment fait une grâce avec mon épouse dans notre ministère, dans ce ministère en tout cas, je crois, mais vraiment c'est hallucinant à chaque fois. Le Seigneur nous met des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas, et pour x ou y raison. Et dans l'année, on a toujours le l'exaucement. On a des amis de Corse. Hier, j'ai reçu un message pour me dire que leur fils était né. Donc, je voudrais vous encourager vraiment à croire que l'Éternel fera. On ne sait pas comment. Moi, je ne sais pas comment. Ce n'est pas, pas de notre domaine, c'est du sien. Mais l'éternel cherche quelqu'un qui marchera pour lui. Et l'éternel te cherche, tu dois marcher pour lui. Il y a des trésors qui sont en toi, qui doivent sortir de leur boîte. Le diable a perdu la présence mais pas la puissance. Et les arts restent un vecteur privilégié pour corrompre. Est-ce qu'on peut aller plus loin Pour réfléchir et pour comprendre, si on avance un tout petit peu plus loin, on va voir que Lucifer avait une nature angélique et pour fonction, celle d'être chef de louange céleste. D'accord Comme appel, il devait protéger la gloire divine. Ça veut dire que l'onction attachée à sa fonction, l'onction attachée à sa fonction, se répandait par le canal de l'adoration et de la musique livre de l'apocalypse il y a des cultes célestes dans le livre de l'apocalypse il y a une récurrence il y a l'histoire de la création dans le livre de l'apocalypse il y a l'histoire de l'église il y a l'histoire des nations il y a le millénium. il y a tout ce qu'on veut dans le livre de l'apocalypse mais il y a la louange avant que l'homme soit formé il n'y a pas de millénium sans homme mais la louange existe dès le commencement. Parce que Dieu ne peut pas créer sans imprimer dans sa création le désir de le louer et de l'adorer. C'est pourquoi le psalmiste David va dire « les arbres battront des mains ». Voilà pourquoi la création tout entière, le cosmos, les planètes, les arbres, les plantes, les animaux sont entraînés dans ce mouvement d'adoration. Je vous invite à découvrir ça dans le livre de l'Apocalypse. Il y a différents cultes qui sont progressifs. Ce n'est pas un culte, puis un autre, sans corrélation. Ils sont interconnectés parce qu'il y a une histoire. C'est l'histoire du monde qui se déroule, qui se termine par les noces de l'agneau. Et au commencement, nous voyons les chérubins qui se regardent et qui parlent et qui tournent et qui sont animés du mouvement créationnel de Dieu qui dit Saint, Saint » Saint, est l'éternel. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint. est l'éternel. Saint-Esprit, remplis-moi de la réalité du ciel. Réactive ma créativité. Je t'en prie au nom de Jésus. Le domaine artistique, quel qu'il soit, est emprunt et fonctionne avec l'onction d'expansion. C'est pourquoi beaucoup des artistes de ce monde sont considérés comme des prophètes dans ce monde, des porte paroles de l'ex-Lucifer, de Satan dans ce monde. Il y a une connexion très étroite entre l'artistique, l'onction d'expansion et le prophétique. Est-ce que vous savez pourquoi Parce que l'onction prophétique, le prophète, la prophétesse, le domaine prophétique est un domaine tourné vers l'intérieur de Dieu, est un domaine tourné vers la présence. La source du prophétique, ce n'est pas la puissance pour évangéliser. La puissance pour toucher les nations n'est que la conséquence. L'évangéliste est la face visible du prophète. Le Christ qui évangélise est la facette visible du Christ prophète qui va puiser le salut des âmes est le moyen pour les, le salut des âmes dans la présence de Dieu, dans le cœur du Père. Ce qui signifie que c'est cette présence qui va animer l'artistique. C'est ce qui fait que l'artistique se passe de mots et que vous tombez sur un film, vous tombez sur une musique, vous regardez un tableau qui dérange quelque chose de profond, en vous, qui fait du bien à quelque chose de profond, qui vous apaise. Ah moi, je regarde ça parce que ça m'apaise. Et tu passes des heures devant un truc qui ne bouge pas. Parce qu'il y a une réalité derrière. Et de la même manière, tu vas sentir un quelque chose qui te dérange. Un malaise. Et tu vas prendre le tableau tu vas le retourner. Parce que tu ne veux pas que ce qu'il y a sur le tableau se répande dans ton atmosphère. Donc le domaine artistique est forcément un domaine prophétique dans lequel beaucoup de gens de ce monde, s'ils si se convertissent à Christ, deviendraient des prophètes et des prophétesses. Je voudrais juste faire un pas de plus. Est-ce que vous voyez, il y a des œuvres, euh, on d'écriture tout à l'heure, avec euh, Orson Welles, et tout un tas d'écrivains qui ont, aujourd'hui, on est dans ce qu'ils ont écrit. On se rapproche dans ce qu'ils ont écrit. Ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils avaient en eux, ils étaient appelés, comme Balaam était appelé, et qui est devenu le type même du faux prophète biblique. Parce qu'il a corrompu ses voix. De la même manière, le diable est celui qui corrompt. C'est ce qu'on voit dans l'Ézéchiel 28. Tu as corrompu tes voix. Tu ne les as pas changées. Tu n'as pas fait tes voix. C'est les voix que moi je t'ai données, tu les as corrompu. Le prophétique et l'artistique et l'onction d'expansion doit se garder de la corruption. qu'on peut prier quelques instants. On va dire, Seigneur, garde-moi de la corruption. Seigneur, je suis venu et j'ai entendu que tu allais toucher mon imagination que le sang de Jésus révèle les trésors cachés en moi et me garde de la corruption et de sa beauté de sa fausse beauté de sa beauté corrompue parce que à cause de sa beauté Lucifer a corrompu ses voix à cause de l'orgueil de ce qu'il était. L'expansion, l'onction d'expansion et l'artistique ont été corrompus. Seigneur, je crois que tu as déposé dans ma vie une dose de créativité et me voici débouche et touche mon imagination maintenant dans le nom de Jésus j'avance encore un peu j'ai bientôt terminé en Christ parce qu'il y a un temps on peut parler de l'ennemi mais après, il faut s'éloigner des mouches. Revenons au Seigneur. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas toi avant, c'est toi aujourd'hui, en Christ. En Christ, cette onction sert à l'expansion du royaume. Le royaume s'est approché de vous. Une fois que je serai monté, j'attirerai tous les hommes à moi. Onction d'attraction et d'expansion parce que si le Christ t'appelle à lui, c'est pour que tu t'approches et que au fur et à mesure de ton approche et de ta rencontre, la formation s'opère en toi pour qu'un jour tu puisses être étendu, envoyé. Elle attire et elle étend. Dans cette onction se touche, se trouve caché un point qui touche au mystère de Dieu que l'on découvre, que Dieu donne à l'Église de découvrir grâce au Covid-19. Qu'est-ce qu'on a fait avec le Covid On a tous été bloqués. Et qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que Dieu a été bloqué Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit « Ok, vous êtes chez vous. »« Eh bien, moi, je ne suis pas limité par la distance. » Donc Dieu a utilisé le Covid-19 pour fracturer, et je l'espère définitivement, un mur qui bloque la foi de son peuple. Et ce mur se dressait contre l'onction d'expansion en Jésus-Christ. Pas en Lucifer, en Jésus-Christ. En Christ, cette onction d'expansion est appelée à s'étendre à nouveau. Elle est appelée d'abord à être attirée vers toi, à remplir tes cuves, à remplir ta lampe, à remplir tes greniers, que tu comprennes comment cette onction fonctionne et quel est le plan de Dieu derrière. La terre entière a été mise en suspens à cause d'un virus complètement pourri qui ne s'est pas arrêté, mais ils sont passés à autre chose. Donc maintenant, on a tous le droit d'être dehors. Je mets de côté tous les décrets pour fermer les frontières, etc. Qui eux fonctionnent toujours, avec le vaccin et toutes les belles choses de ce, de ce style. Mais nous, nous faisons comme Paul, nous retenons ce qui est bon. Et dans ce qui est bon dans toute cette histoire, c'est que Dieu réactive pour le corps de Christ l'onction d'expansion par les arts et pour que les arts fonctionnent il faut que l'imagination soit dégagée et pour que l'imagination soit dégagée on doit comprendre ce que Dieu nous a donné l'onction d'expansion n'était pas pour Lucifer elle est pour nous en Christ elle n'est pas corrompue et elle coule dans nos veines parce que le sang du roi coule dans nos veines parce que par son sang ton sang a été racheté et que tu es devant Dieu identique à Christ. Tu es au même endroit que lui, dans les lieux célestes. Ta position est une couronne d'autorité. Et à partir de là, tu dois étendre le royaume. Les zooms, on en a tous eu marre. Mais combien ont découvert que lorsque tu pries les fesses posées chez toi. La personne qui est à 5000 km est guérie, délivrée. De la même manière que si elle avait fait ses 5000 km pour venir te voir. Qu'est-ce qu qui se passe à cet endroit Oui, on peut dire, oui, Dieu peut toutes choses et, et blabla Mais nous sommes des chercheurs des trésors des écritures et des réalités spirituelles. Ça veut dire que ce pas nouveau, ce truc. Mais Dieu a dû attendre un tel cataclysme pour que l'Église soit suffisamment secouée pour que les mauvaises lunettes tombent de ses yeux. Et commence à se dire, mais si je ne suis pas limité par la distance, ça veut dire que rien ne limite. Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que les murs de ta propre foi ne se sont pas élargis Hier tu étais endormi, aujourd'hui tu vas te réveiller, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la résurrection, aujourd'hui c'est le jour où tes promesses, celles que Dieu a placées dans ta vie, vont, tu vas les sentir bouger, les douleurs d'enfantement vont te saisir. Pasteur Yoli, les douleurs d'enfantement vont te saisir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut marcher encore un peu Les rêves et l'imagination. Maintenant qu'on a compris l'onction d'expansion dans les arts, on doit connecter les arts et les dons que Dieu nous a donnés à nos rêves et à notre imagination. Parce que le rêve de Dieu déposé dans ta vie elle devient un rêve partagé. Connais Blablacar et ce genre de trucs. Covoiturage, une voiture de un sert à plusieurs. Quand Dieu te donne une promesse, sa promesse reste valable pour lui mais elle devient dépendante de toi. Est-ce que tu es prêt à porter son fardeau c'est pourquoi par l'Esprit, la parole prophétique tout à l'heure, l'Esprit du Seigneur nous a interpellés en disant « Est-ce que tu es prêt à souffrir avec moi À faire ce bout de chemin avec moi À aller chercher ta promesse avec moi Parce que si moi j'ai souffert et si moi je me fatigue, qui es-tu pour que je t'apporte ça sur un plateau Je t'ai donné le monde, je t'ai donné la vie. Marche avec moi, souffre avec moi. » C'est ce que disait l'apôtre Paul. Souffre encore avec moi. Pousse jusqu'au bout. T as fait mille, fais deux Tu as fait deux mille, fais dix mille. Pousse encore. Regarde pas les hommes, regarde pas la rémunération. Pense à la banque du ciel. Et pense au sang versé. La majorité des rêves se trouve dans le livre de la Genèse. Est-ce que vous savez pourquoi Tous ceux qui font des rêves, des songes, il y a une concentration anormale dans le livre de la Genèse, tout simplement parce qu'on ne peut rêver que d'une chose qui n'existe pas. On ne peut pas rêver de ce qu'on a déjà. Parce que le jour où ton rêve devient une réalité, ce n'est plus un rêve. C'est une réalité, un rêve qui s'est manifesté. Donc le, la Genèse est le livre des amorces et donc le livre des amorces des rêves. Et le rêve, c'est l'amorce, c'est le commencement, c'est la manifestation d'une aspiration. Une aspiration, c'est-à-dire d'un désir profond, aspirer au don spirituel. L'apôtre Paul ne dit pas « demander », il dit « aspirer ». Aspirer, ça veut dire que tu ne peux pas prendre ta respiration, sans emporter avec toi le désir. Ça veut dire que l'air qui rentre dans ton organisme est orienté vers le but que tu poursuis. Le terme « aspirer » est un terme spirituel. Et je sens que le Saint-Esprit commence maintenant son action de dépouchage de l'imagination. Je sens une onction qui descend, comme de l'électricité sur ma tête. Et je voudrais vraiment que vous soyez au bénéfice de cette réalité de cette réalité spirituelle. Soyez prêts, parce que aspirer, ce n'est pas le vouloir très fort. Le vouloir très fort, c'est la mauvaise traduction de la chair. Aspirer n'a pas de traduction. Aspirer, c'est un mouvement de l'esprit. Aspirer, c'est désirer. Tu n'as même pas besoin de prier avec tes mots. Quand tu aspires, tu pries même en dormant. Quand tu aspires, tu... tout en toi est orienté, est un détecteur de ce que tu cherches. La couleur te rappelle ce que tu cherches. Le mouvement, le bruit te rappelle ce que tu cherches. Parce que tu cherches le royaume qui vient. Et tu as le désir si profond de trouver Christ dans chaque élément. Que celui qui vient, celui qui est à paix, doit venir davantage dans ta vie. Et faire taire les guerres. Et faire taire la souffrance. C'est ça, aspirer. Aspirer. C'est ne pas respirer sans. Et on passe parfois à deux doigts de grandes promesses. Et on passe à côté de grandes promesses parce qu'on combat les mauvais combats. Et on est doublement déçu quand on se présente devant Dieu en disant, « Mais Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, j'ai semé. Seigneur, j'ai combattu. » Et Dieu va te dire, « Mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça. » Oui, tu dois combattre. Oui, tu dois semer. Oui, tu dois prier. Mais pas dans cette atmosphère, pas pour ces raisons. Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Désire le lait pur, pur, la pureté. La pureté vient de Dieu, pas des hommes. La pureté vient de la présence, de la personne. C'est ce qui coule en Dieu, la pureté et la sainteté. Ce n'est pas l'eau le, des hommes, mais sa sainteté nous est donnée et sa pureté doit impacter notre aspiration, nos intentions et nos désirs. Et le rêve, c'est le commencement de la matérialisation d'un désir profond. Dieu veut que tu rêves. Le monde te dit arrête de rêver, construis, arrête de rêver, avance, arrête de rêver, fais ceci, fais cela. Dieu te dit avance, construis, rêve. Pour bien construire, rêve encore. Tu dois rêver. Est-ce que quelqu'un est prêt à rêver Est-ce que quelqu'un est prêt à ramasser ses rêves par terre Les rêves en cendres, les rêves enfouis, les rêves écrasés. Est-ce que vous êtes prêt à croire que Dieu peut les rassembler comme les ossements desséchés Par une parole, tu peux sentir ce rêve se réactiver en toi, sortir de terre. Tu vois une main sortir et une tête sortir. Et te dit, me voici, je suis à ton service, je suis ton rêve, celui que l'Éternel a ressuscité. Il m'a envoyé dans ta vie avant le commencement pour que tu m'accomplisses, parce que je porte en moi la volonté divine. Si Dieu veut que nous rêvions, c'est que nous puissions voir comme Lui voit et accomplir ce que Lui veut accomplir et qu'Il ne pourra pas faire sans nous. Dieu veut qu'on rêve et il va parfois aller jusqu'à nous contraindre à rêver. Je continue juste encore quelques minutes. Soyez avec moi, juste quelques minutes, jusqu'à ce que le Seigneur touche et accomplisse ce qu'il a promis. Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu ne rêve pas. Pourtant Dieu rêve. Parce que si nous existons, c'est parce que Dieu nous a rêvés. Dieu a rêvé, a créé, a fabriqué en lui-même le rêve pour l'étendre pour l'accomplir, pour que son rêve devienne une réalité. Et Dieu va former Adam, le premier. Soyez réceptifs. Merci Saint-Esprit pour cette onction qui descend. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Laisse, laisse les rêves commencer à bouger. Je sens dans plusieurs, que pour plusieurs, il y a des promesses qui frappent à la porte à nouveau. Qui viennent te dire, mais tu m'as oublié. Parce que Adam était le premier à rêver. Et comme Adam était à l'image de Dieu, fait avec son image, il ne pouvait pas rêver. Alors Dieu a utilisé le prophétique pour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 « Profond sommeil » signifie « extase prophétique » en hébreu. Ce terme précisément, c'est le terme lorsque l'esprit de prophétie, lorsque le Saint-Esprit saisit prophétiquement quelqu'un. Et il le fait tomber en esprit. Adam est le premier rêveur. Et dans ce rêve, Dieu est intervenu par le prophétique pour la création de la femme. Pourquoi je dis ça parce qu'il a plu à Dieu de créer la femme par un rêve donné à son mari comment Adam a pu reconnaître sa femme si ce n'est dans son sommeil dans son extase prophétique en vision voire son vis-à-vis -vis. comment a-t-il pu se réveiller et dire celle-là je la reconnais c'est pas un lion, c'est pas un animal c'est ma semblable parce que prophétiquement, Adam l'a prophétisé dans son rêve. Parce qu'en réalité, le diable se fiche de tes rêves. Il va attaquer le point qui t'empêchera de les accomplir, c'est-à-dire ton imagination. C'est pourquoi beaucoup sont détruits et ne rêvent plus, parce qu'ils n'osent plus imaginer. Hein T'imagines si. Et ils changent l'orientation de notre imagination qui nous pousse à voir toujours le pire et jamais le meilleur. Tu allumes la télé et tu es effondré par le nombre de personnes qui échouent, qui meurent, qui sont en détresse et tout est mis en avant pour détruire ta capacité de te projeter, d'imaginer le futur que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu est un rempart. Cette parole, ce verset qui dit j'ai un avenir pour toi et de l'espérance. Un futur existe pour nous et de l'espérance. C'est ce qu'il y a sur la télé de Dieu. C'est ce qu'il y a dans son plan, c'est ce qu'il y a dans son projet. Non pas une mort prématurée, non pas un arrêt, non pas un divorce, non pas ton mari ou ta femme qui te trompe, non pas tes enfants qui vont partir à gauche et à droite, mais un avenir de la paix, de l'espérance. on va prier ensemble je vais vraiment vous inviter à prier avec moi et ensuite pour ceux qui veulent vous approcher et quand le Saint Esprit vous aura touché peu importe ce que vous ressentez ou pas venez avec foi et croyez que votre vie va changer parce que plusieurs, ta vie a végété dans son jus depuis tout ce temps, parce que tu as cessé de te projeter, tellement tu as craint. Prions ensemble Seigneur, je vais combattre le bon combat, je détourne mon regard, je prends l'engagement devant les hommes et les anges de détourner mon regard de la méchanceté du passé, de la projection désastreuse de mon futur, des paroles de mes pères, de ceux qui m'ont élevé de ceux qui m'ont construit, de ceux qui m'ont démoli, de ceux qui m'ont forgé. Je veux fixer mon regard sur tes promesses. J'ai lutté sans effet. Je ne défendrai plus mes rêves. Mais, Saint Esprit, que ton onction, d'expansion touche en ce jour, au moment où je m'approcherai de l'autel, mon imagination, qu'elle soit purifiée de toute corruption et qu'elle s'étende, et qu'avec elle s'étende le royaume de Dieu aux quatre coins de la terre.